S'amuser, normal on est là pour s'améliorer Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la gueule, la gueule On veut gagner, on va tous nous montrer qui on est Ensemble, on est GX, nouvelle génération Salut à tous les c'est Gabriel Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Alors une petite vidéo toute simple hein. Je sais que je fais pas mal de vidéos en ce moment Ça change voilà, c'est euh, pour regarder un peu la méta qu'il y a en ce moment. Donc, on voit que les Branded Dystopia, c'est à 18%. Donc, je crois que c'est les zéros de la destinée, il me semble. Elle Eldige, qui est très fort, qui est à 11,2%. Brave Tenil que j'ai des cartes dans le, dans, dans le Treadbinder qui ne partent pas, donc c'est vraiment dommage. Flou Wonder Reese, c'est les pingouins de glace. Alors ça, euh, c'est pareil, je connais pas. Tri Brigade Lirisuc, eh ben, peut-être que je vais mettre euh, du Tri Brigade dans mon deck Lirisuc, parce qu'apparemment c'est fort, tout simplement. Euh, Skyte Sky Tracker, donc ça c'est as, le assaut de l'air qui est à 5,1 brève virtuel donc c'est monde virtuel Donc qui est, virtuel, donc, euh, qui est à 4,1 Donc après les euh, Sword Soul 4,1 Marine Cess, qui est un deck qui a été très joué l'an dernier, qui est à 3,6%. Ça la donc 3,6%. Et euh... le Driton à 3,1%. Et après, les 25% qui restent, c'est tous les autres decks qui ne sont pas méta. Donc par exemple, mon deck Pyro-Volcanique qui doit être à 0,01%, parce que c'est un deck burn, voilà, tout simplement, ça doit être pas mal, et plusieurs decks, encore, qui sont qui vont sortir, ou qui sont sortis, voilà, donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, sur tous les réseaux sociaux, moi je vais le faire, et on se dit à très bientôt, pour de prochaines vidéos, sur Atimastra du Guillaume, alors, je, je pense que j'ai posé, cette vidéo ce week-end, donc j'ai reçu ma boîte, J'irai la chercher lundi et je pense que je, je me démerderai pour pour comment dire pour la, pour tourner la récap assez rapidement. Comme ça, ça, ça vous permettra de voir ce que j'ai eu et voilà. Allez, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la Team Astral de Guillaume. Et surtout, abonnez-vous. Tu fais à jouer des